La grande forêt, c'est inspiré de la Suède, c'est vraiment la forêt suédoise. Et c'est euh, précisément de la région d'où vient ma mère, c'est le Dolfsland, et vraiment très précisément l'endroit le, euh, où elle a habité, euh, qui est un massif rocheux, qui s'appelle le Il y a c'est des forêts, des lacs, mais je pense que c'est un peu comme ça partout en Suède, des forêts, des lacs, des lacs, des forêts, et encore des forêts, et encore des lacs. Donc c'est quand même fort inspiré d'un vécu réel. Par exemple, la cabane, elle existe pour de vrai. La cabane, depuis qu'il est mimo, en fait, elle existe. Sauf que la porte s'ouvre dans l'autre sens. Par exemple, il y a aussi l'histoire du rocher. Il y a un espèce de gros rocher à un moment où il découvre tout un texte écrit, gravé. Et ça aussi, c'est quelque chose qui existe dans cette vraie forêt. Il y a ce vrai rocher avec tout un texte gravé. C'est un endroit où on m'avait dit qu'il y avait un ermite qui avait habité, que c'était peut-être lui qui avait graver ça dessus. Il y a un truc que j'ai fait euh, comment dire, quand j'avais en gros l'idée le, le, de l'histoire, mais je ne savais pas trop non plus où ça allait. J'ai fait toute l'histoire, j'ai tout écrit comme ça et dessiné en noir et blanc. J'avais besoin en fait de mettre sur papier euh, les idées qu'elles prennent vraiment forme donc, concrètement, mais je pas non plus, je ne savais pas quand j'avais commencé où ça allait finir exactement. Mais ce truc-là était beaucoup trop grand, donc il a fallu retravailler pour arriver à faire quelque chose de plus efficace. C'est qu'il y a que le principal. Il existe déjà, enfin, si je regarde en arrière, je vois qu'il commence déjà à exister même dans, des bou... dans les premiers bouquins, mais... Pas exactement pareil. Et puis, euh, il s'est imposé petit à petit. Il lit les journaux, il, a, il boit du café, il mange du gâteau, comme nous. Il peut être un peu grognon quand même. Il aime bien son petit chez-lui, euh, pas être trop dérangé, son fauteuil, son poil, ses petites habitudes, son journal tous les matins. Et Veronica c'est vrai qu'elle est plus aventurière. Elle rêve que de voyager. Euh, elle a plein de cartes chez elle. Elle a un globe terrestre. Bref, elle est attirée toujours par l'aventure. Ce que Kidio passe spécialement, on va dire. Alors, il y a de l'encre sépia et de l'encre noire. Ça dépend un petit peu des endroits. Et parfois, de l'encre sépia diluée, par exemple sur les fonds là derrière. Je travaille plutôt au dilué pour que ça n'apparaisse pas trop fort en fait le trait. Et je vais mettre le bleu d'abord parce que c'est euh... comme ça, j'installe les ombres et les endroits donc plus sombres, je garde des endroits plus clairs. Puis, euh, je mets du crayon de couleur à certains endroits, parce qu'il y a des matières que je rends avec ça, comme par exemple le pelage de Kiliok, qui a du noir au crayon de couleur. Puis après, c'est le sépia, et puis petit à petit, j'augmente les couleurs, et puis j'essaye de faire tenir tout, tout l'ensemble. Je peux m'y reprendre une fois, deux fois, trois fois, je veux dire... Euh, avec la même petite case, je m'y prends plein de fois, et quand enfin j'arrive à ce que je veux, j'ai l'impression d'en faire un pas énorme, mais en fait, j'ai fait qu'un petit carré comme ça dans une double page, alors qu'il y a, je ne sais plus combien de pages dans le bouquin. <rire>